L'héroïne refusa de conclure ainsi cette histoire. Cette fresque née de ses doigts et de ses rêves. Les yeux fermés, elle varia sa pensée sur une image symbolique de ce monde disparu. Et avec ferveur, elle conçut son premier souhait. Et elle sentit un frémissement dans sa poitrine. Elle sentit un frémissement dans sa poitrine. Celui des pétales qui se déploient à côté de son cœur. Elle souhaita redonner ses couleurs à la montagne. Leur souffle aux nuages, leur vie à chaque créature. Petit à petit, tout se révéla. Et plus elle formulait des vœux, et plus la fleur dans sa poitrine s'épanouissait. Et plus le monde devenait beau, plus cette fleur embellissait. Elle donna de d'elle dans chaque chose. Tout son sang au ciel qu'elle aimait pourpre. Fusionna avec ce monde tout en couleurs. Et d'elle, il ne resta plus que cette magnifique fleur qui, jadis, poussait dans sa poitrine.